Ceci est une crotte. Ça représente la facturation à l'usage, ou l'UBB. Ceci est aussi une crotte. Bien poli, ça représente la tarification au volume global proposée par Bell Canada, ou le TVG. Au lieu de facturer les clients pour de la surconsommation de données, Bell facturera le fournisseur. Devinez qui va payer ça. C'est pour ça que cette crotte est 4 mètres de haut et très puante. Le TVG. Nouvel emballage, même vieille crotte.